Bonjour, nous allons introduire l'étude de l'anatomie en abordant plusieurs questions. Tout d'abord la définition de l'anatomie, puis nous allons par la suite dire un petit mot à propos de l'histoire de l'anatomie. Nous verrons par la suite les différentes branches de l'anatomie et puis on abordera aussi les, les différentes techniques d'anatomie. Euh, sans lesquelles on n'aurait pas pu évoluer en anatomie euh, concernant les définitions l'anatomie en fait du grec anatomia est constituée de deux deux parties le mot ana et le mot tomie ana veut dire corps tombé veut dire couper, ce qui veut dire que finalement le mot anatomie euh, peut être défini comme étant la science qui étudie le corps en le découpant ou alors en le disséquant pour voir de quoi il est constitué et euh, pour connaître aussi l'organisation de ces différents éléments constitutifs. Paturé, lui, définit l'anatomie comme étant euh, euh, la science qui a pour objet l'étude de la constitution des êtres organisés. Et Rouvière définit l'anatomie comme étant la science des structures du corps. Deribé, lui, apporte une définition encore plus exacte. Il définit l'anatomie comme étant la science qui a pour objet l'étude de la forme, des rapports, et de la structure finale des organes, des êtres organisés, parmi eux, l'homme. Pourquoi étudier l'anatomie Pour Vézal, l'anatomie devrait absolument être considérée comme la seule base solide de tout l'art médical. En fait, elle est d'un intérêt pratique considérable. C'est grâce à l'anatomie euh, que pourra se faire l'étude de, de la physiologie mais aussi de la clinique et des techniques chirurgicales. Euh, c'est une science qui est d'un apport considérable, euh, c'est vrai pour le médecin et les chirurgien mais aussi pour l'artiste, pour le biologiste, le physiologiste et l'anthropologiste. Euh, et sans étudier l'anatomie, on ne peut pas s'attendre à comprendre les autres sciences sur, sur lesquelles euh, sont basées euh, toutes les études médicales. L'anatomie est en fait euh, constituée de plusieurs branches. En ouvrant n'importe quel bouquin d'anatomie, sur n'importe quel chapitre, on verra plusieurs titres. On, on verra des ce qu'on appellera euh, anatomie descriptive, anatomie topographique, anatomie fonctionnelle, euh, anatomie microscopique, anatomie de développement. Et donc, il y a plusieurs branches et chaque branche d'anatomie mérite une définition. Concernant l'anatomie descriptive, elle consiste en fait en la description d'un organe isolé du reste du corps. Si on prend par exemple là le cœur, parler de son anatomie descriptive, c'est l'isoler complètement du reste du corps. Donc on va donc l'arracher du thorax, le mettre sur une table et le décrire en matière de sa configuration externe, sa configuration interne. C'est-à-dire on parlera de sa couleur, de sa forme, de sa consistance, mais aussi des cavités qui le constituent. Et donc, finalement, ça revient à étudier un organe en l'isolant complètement euh, du corps. Par contre, l'anatomie topographique désigne l'étude des rapports des différents organes. Si on reprend par exemple le cœur, étudier son, anatom son anatomie topographique, c'est étudier... Euh, ces rapports, c'est-à-dire euh, citer les différents organes qui sont situés à gauche les différents organes qui sont situés à droite en haut, en bas, en avant et en arrière et cette anatomie topographique c'est l'étude de base de la chirurgie une autre branche d'anatomie c'est l'anatomie fonctionnelle, qui, comme son nom l'indique Désigne la branche d'anatomie qui étudie la fonction d'un organe ou alors la physiologie d'un organe. L'anatomie fonctionnelle, par exemple, là, de la main, c'est parler des euh, différents mouvements possibles au niveau de la main, que ce soit au niveau du poignet, avec ici donc la pronation et la supination, ou alors au niveau des doigts, et, et, ou alors la préhension, etc., une autre branche d'anatomie, c'est l'anatomie médico-chirurgicale ou appliquée, c'est-à-dire l'étude de l'anatomie, mais en insistant sur euh, tout ce qui est application chirurgicale ou médicale, c'est-à-dire souligner avec la description de l'anatomie tous ses intérêts en matière de chirurgie, mais aussi en, en matière de, de, de, de, de, de maladies, de, de, de différentes pathologies. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie comparée, euh, c'est-à-dire euh, l'anatomie qui s'intéresse à comparer euh, l'anatomie de l'être humain avec celle des autres espèces animales. Comme par exemple ici, on voit très bien là le crâne humain et le crâne d'un singe. L'anatomie comparée, c'est justement comparer les différentes dimensions, formes, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie de développement. C'est en fait euh, la, la, la branche d'anatomie qui utilise les transformations morphologiques euh, depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte. Donc ça englobe finalement plusieurs étapes. Euh, en commençant par l'embryologie, c'est la première phase de développement à l'intérieur de l'utérus, puis la fétologie. Mais l'anatomie de développement englobe aussi euh, la croissance postnatale et euh, sous ce terme d'anatomie de développement euh, on, on parle aussi de ce qu'on appelle la thératologie c'est-à-dire l'étude des malformations congénitales liées à une phase ou autre euh, d'une un, anomalie euh, de développement on, on parle aussi d'anatomie pathologique Anatomie pathologique c'est l'étude des différentes altérations macroscopiques et microscopiques euh, qui peuvent euh, siéger sur un organe, comme ce que vous voyez ici sur la photo. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie microscopique. L'anatomie microscopique en fait, englobe euh, l'étude des cellules, c'est-à-dire la cytologie, les différentes cellules euh, de l'organisme, et des tissus, c'est ce qu'on appelle donc l'histologie. L'autre branche d'anatomie, c'est l'anatomie radiologique. C'est en fait euh, l'étude de la morphologie euh, du corps, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, moyennant euh, les différentes techniques radiologiques, qu'il s'agisse de radio standard, de TDM, d'IRM, ou autres. On voit par exemple ici, le magnifique coupe sagittale euh, d'IRM, qui montre parfaitement bien les différentes structures anatomiques. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anatomie de surface, ou l'anatomie artistique, qui, qui étudie plutôt les formes de l'extérieur, euh, euh, en apportant certains paramètres esthétiques euh, idéaux. Elle est surtout intéressante pour les sculpteurs, les graveurs, les peintres, mais aussi les, les chirurgiens esthétiques. Alors, maintenant, on va aborder un autre chapitre intéressant, c'est celui de l'histoire et de l'évolution de la nature. En fait, les, les, les premières descriptions anatomiques datent déjà de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et euh, vers 400 ans avant Jésus-Christ, avait vécu... Euh, ce ce qui est considéré comme étant le père de la médecine, c'est Hippocrate qui a donc révolutionné la médecine en Grèce antique. Et il a en fait euh, euh, distingué la, la, la médecine euh, des autres domaines, la rendant donc autonome euh, des, des, des, autres, des autres domaines de connaissance, comme la philosophie, et il, il en a ainsi fait une profession à part entière. Hippocrate, c'est aussi le, le fondateur euh, des règles éthiques pour les médecins. Euh, il a euh, donc euh, établi ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, euh, qui sera euh, lu par tous les médecins juste avant l'obtention de leur diplôme de doctorat. Euh, une autre euh, figure avait euh, marqué euh, l'histoire de l'anatomie, c'est Aristote. Qui est en fait euh, le fondateur de l'anatomie comparée, on l'a défini tout à l'heure, comme étant l'anatomie la, la, la, qui étudie, les, qui relève les, diff les, les différences anatomiques entre deux espèces. Euh, et c'est d'ailleurs le premier qui a utilisé le terme d'anatome euh, qu'on a défini tout à l'heure. Alors, euh, Galien, il y a aussi une, une, un savant, un anatomiste connu, qui a. Euh, beaucoup fait évoluer les choses grâce à ses travaux sur le singe. Et il avait interdit la dissection cadavérique pour des raisons religieuses. Et il s'est penché sur euh, le, le, le singe, euh, publiant ainsi plus de 500 travaux scientifiques. Du Xe au XIIIe siècle, les musulmans ont joué un rôle primordial pour l'évolution de, de la médecine en général et de l'anatomie en particulier. Plusieurs savants euh, musulmans euh, ont fait évoluer les choses par leurs écrits. On citera par exemple Ibn al-Haytham, Ibn Sina, qui utilisait les cadavres de champs de bataille pour les disséquer, a écrit donc euh, son fameux livre Khanun Tub. Ibn Rushd aussi, et Ibn Nafis euh, sont euh, d'illustres euh, savants musulmans, euh, qui ont donc euh, euh, gravé euh, leur passage par des écrits et des travaux euh, scientifiques et anatomiques de grande valeur. On a par la suite assisté à l'évolution des choses euh, pendant la renaissance du 15e au 16e siècle par plusieurs savants, notamment euh, Jacques Dubois, euh, qui a décrit l'artère cérébrale moyenne ou André Vézal euh, qui, a, qui est connu par euh, la, la réalisation de la première dissection publique donc euh, c'est grâce à lui euh, qu'on démarrait ce qu'on appelle les leçons d'anatomie telles que vous voyez ici sur l'image euh, en haut et en bas On, les, euh, après Vézal donc, euh, se sont succédés justement euh, plusieurs euh, savants euh, qui transmettaient leur savoir anatomique en réalisant des dissections euh, directement devant, devant des étudiants montrant ainsi les différentes structures anatomiques et leurs rapports. L'anatomie a bien sûr continué à évoluer au XVIIe siècle grâce à plusieurs anatomistes Harvey, Malpighi, Peckett le premier Harvey. Euh, démontrer la circulation pulmonaire, euh, Malpighi, lui, a découvert les vaisseaux capillaires et Pequet a, a, a décrit, a démontré euh, la circulation lymphatique. Au XVIIIe siècle, on a assisté à la naissance de la physiologie, au développement de l'atomie comparée, euh, à la naissance de l'anthropologie et, et au développement de la biologie et on a assisté aussi à la fondation de l'anatomie pathologique par Morgani au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle a apporté beaucoup de choses à, à l'anatomie, euh, notamment par euh, la, la découverte et l'utilisation du formol comme fixateur, ce qui était d'une grande aide pour euh, la conservation des corps et donc pour l'étude de l'anatomie. Et notre Découverte d'une grande valeur, c'est la découverte des rayons X, euh, qui, qui a permis de, de, de, de finalement étudier les corps sans les ouvrir. Bien sûr, ça s'est développé par la suite, euh, par l'évolution qu'a connue l'imagerie en général. Actuellement, l'anatomie, comme on l'a dit tout à l'heure, devient surtout appliquée, c'est-à-dire on a plus tendance à enseigner une anatomie qui a un intérêt, du point de vue euh, médical ou chirurgical, de l'imagerie. Euh, c'est une anatomie qui a bénéficié justement du développement euh, de l'imagerie, mais aussi de l'outil informatique. Euh, on a assisté, par exemple, en 1993, à un projet euh, établi par les Américains, c'est ce qu'on appelle « The Human Visible Project », euh, en fait, c'est le, le projet de l'homme visible. C'est un homme virtuel en trois dimensions qui permet de, de, de voir et d'étudier l'anatomie humaine réelle. Euh, ce projet a été réalisé euh, après la dissection d'un condamné à mort. Donc, un condamné à mort a été, bien entendu, exécuté, euh, congelé, puis découpé en 1800 fines lamelles. Euh, ces différentes lamelles ont été prises en, en photo haute définition ce qui a permis de créer une base de données anatomique euh, très large et d'une grande utilité, avec une exactitude euh, impressionnante. Euh, L'évolution euh, s'est faite vers la, la fabrication de deux de, de modèles anatomiques euh, euh, qui reprennent très fidèlement l'anatomie réelle. Donc, on en a de plusieurs types. Euh, avec un, des agrandissements des différents organes euh, permettant de, de, de, de reprendre euh, vraiment d'une façon très fidèle l'anatomie euh, avec ses, euh, ses plus fins détails. On a assisté par la suite à, au lancement et au développement de plusieurs logiciels euh, qui permettent de réaliser des dissections virtuelles d'une grande valeur, plusieurs logiciels sont actuellement sur le marché, notamment VisibleBuddy visible body qui est très bien fait et euh, d'ailleurs utilisé euh, ici dans notre faculté. On a aussi assisté euh, à la création et la commercialisation de euh, table de dissection virtuelle, Ça. Ça permet de, non pas de remplacer le corps, mais euh, de rapporter euh, un outil euh, très utile euh, pour euh, l'enseignement de l'anatomie. Donc, ça permet de réaliser des dissections verticales. Bon, ça permet, c'est des tables qui euh, permettent de, de, de, de couper des corps dans différents sens, dans les taux, et dans différents sens. De jouer sur la, la transparence des tissus et donc de, de faire des dissections virtuelles pour montrer les, les différentes structures. On peut même réaliser des coupes euh, euh, sur des photos post-mortem dans tous les sens. Euh, et montrer les structures de la superficie à la profondeur. C'est extrêmement intéressant. Et ça peut se faire, euh, c'est-à-dire l'enseignement grâce à cette table peut se faire soit en petits groupes, soit euh, à l'amphithéâtre en projetant les images devant, devant les étudiants ça permet de remplacer euh, dans un certain sens avantageusement euh, la dissection cadavérique qui parfois est euh, répugnante pour euh, euh, un nouvel étudiant les tables de dissection virtuelle qui existent sur le marché permettent aussi l'étude de l'anatomie radiologique voilà la chez nous, à la faculté, euh, on est doté de la table cyber-anatomie euh, qu'on utilise au niveau des enseignements dirigés, au niveau des TP, euh, pour euh, l'enseignement euh, de, de l'anatomie, moyennant des dissections virtuelles. Il existe aussi actuellement ce qu'on appelle des, des, des cadavres synthétiques. Ce sont des, euh, des corps faits de structures euh, qui euh, re ressemblent euh, dans une certaine mesure euh, à, au tissu réel du point de vue consistance. Euh, on peut très bien enseigner grâce à ces corps euh, surtout à la myologie. En fait, il, il est, il est, on en a ici à la faculté donc des, des centres de verts. Euh, qu'on utilise surtout pour l'enseignement de la mythologie ils sont d'un extrême apport euh, concernant euh, surtout euh, cette, euh, ces chapitres de, de, de myologie, bien entendu de l'appareil locomoteur c'est vrai que ça peut aussi transmettre certains savoirs concernant la disposition de différents organes et on les utilise aussi pour les enseignements dirigés des autres appareils. Alors, arrivant maintenant à un autre chapitre, c'est celui des méthodes d'exploration et de conservation des corps en anatomie. Toutes ces évolutions qu'on connu, c'est-à-dire le savoir en général en anatomie, est rendu possible par l'exploration du corps et l'exploration du corps ne peut se faire que par la conservation des corps nous allons donc parler des différents moyens d'exploration comment on peut étudier un corps humain pour par la suite faire des schémas, prendre des photos etc. et comment on le conserve pour l'utiliser et le réutiliser ou le garder, conserver euh, Jusqu'à possibilité d'utilisation. Ben la, la, la méthode qui a permis euh, de faire évoluer les choses, c'est bien entendu la dissection. On a déjà défini l'anatomie comme étant la science qui permet d'étudier le corps en le découpant, c'est-à-dire en le disséquant. Et on voit donc là une salle de, de dissection anatomique où sont disposés différents corps humains avec des, des étudiants, des chercheurs qui sont en train de, de travailler sur une région anatomique donnée pour étudier ses constituants et, et la décrire. Plusieurs travaux scientifiques de recherche peuvent être réalisés sur différentes régions et c'est ce qui a permis de faire évoluer les choses en anatomie et de faire des travaux scientifiques de qualité. On voit par exemple ici une pièce anatomique disséquée. Euh, c'est une image euh, très bien qui est qui montre justement ici les différents muscles, par exemple de l'avant-bras, ou alors ici une dissection du thorax, montrant le cœur, avec le péricarde, et les vaisseaux supracardiaques, etc. Donc on prépare des pièces de dissection pour justement transmettre des messages aux étudiants, mais aussi pour réaliser des travaux de recherche scientifique. L'exploration des corps humains peut se faire bien entendu aussi par la chirurgie, on pourrait donc appeler, euh, entre guillemets, euh, cet enseignement de la vividissection. En réalisant une intervention chirurgicale, on peut bien entendu transmettre euh, certains savoirs en anatomie, on montre les structures in vivo, comme par exemple ici les, les cartilages de l'île du nez, euh, voilà qu'on peut parfaitement bien voir euh, et décrire euh, en père opératoire L'autre moyen d'exploration euh, du corps, c'est l'imagerie. Grâce au développement des différentes techniques radiologiques, on, on a pu euh, euh, étudier le corps humain sans l'ouvrir. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voit ici une coupe sagittale de l'extrémité céphalique, où on arrive à reconnaître les différents détails, les différents constituants du corps euh, grâce à l'imagerie. Euh, donc euh, ceci a été rendu possible par l'évolution extraordinaire qu'a connue l'outil radiologique. Il s'agit par exemple du scanner, de l'IRM, de l'artériographie, de l'urographie intraveineuse, etc. Ce qui est aussi intéressant et qui a permis d'explorer de, de, donc le corps, c'est l'endoscopie. L'endoscopie, c'est le fait d'introduire une caméra à travers un organe creux comme l'osophage, l'estomac, les intestins, les branches, etc., pour l'étudier et le décrire de l'intérieur. Donc, après avoir cité les différentes techniques d'étude du corps, ben, il faut savoir que l'étude du corps ne peut se faire qu'après conservation du corps. Et il y a différentes techniques de conservation des corps. La première, c'est l'embaumement. On a dit tout à l'heure, quand on a abordé euh, l'histoire de l'anatomie, que euh, l'évolution de la conservation du corps a été d'une grande aide. On a parlé de, justement, euh, la découverte du formol. En fait, euh, pour conserver un corps, c'est-à-dire éviter euh, la putréfaction et la détérioration du corps, il faut faire passer des... Euh, Préparation liquide à l'intérieur des vaisseaux du corps pour justement le vider du sang et injecter dedans des produits qui évitent la détérioration et la décomposition du corps. Puis les corps sont euh, complètement euh, mis dans des bassins euh, avec du formol et tout un ensemble de produits pour éviter justement la dégradation. On voit ici des, des, des embryons, des fœtus, n'est-ce pas, donc euh, conservés dans des bocaux euh, avec du formol. L'autre possibilité de, de conservation du corps, c'est la congélation. Il y a donc des champs froides à moins 20 degrés euh, où on peut mettre des corps euh, et les conserver euh, jusqu'à ce que, ce que leur utilisation soit possible. On peut aussi les mettre dans des réfrigérateurs à plus 4 degrés pour les conserver à court terme. Une autre technique a vu le jour en 1977, et elle est très intéressante, c'est la plastination, qui permet de préserver les tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par du silicone. Euh, regardez ce qu'on obtient par cette technique, c'est un corps euh, Ce n'est pas une maquette, c'est un corps réel euh, donc euh, qui a été conservé grâce à cette méthode dite plastination qui permet, comme vous le voyez sur euh, sur cette image, de présenter l'anatomie humaine d'une façon durable, précise, claire et agréable à regarder en, en, en plaçant justement le, les corps dans une position euh, habituelle, dans une position proche de la vie. C'est une technique qui a été inventée par un anatomiste allemand et qui tellement c'est beau à regarder, tellement c'est bien fait, même si c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps pour préparer les corps avec une aussi grande propreté. Après cette préparation, les anatomistes... Qui, qui ont adopté cette technique ont, ont carrément fait des expositions dans le monde entier c'est ce qu'on appelle les body wall expositions euh, c'est vrai que sur le plan éthique euh, c'est discuté mais en tout cas euh, le résultat est impressionnant euh, on peut justement conserver des corps dans différentes positions euh, on peut les, les, les disséquer ne garder que, euh, que ce qu'on veut montrer comme structure anatomique après les avoir vidés, bien sûr, de tous les liquides biologiques et, et, et, et remplacer justement ces liquides biologiques par de la silicone. Vous voyez, même ici, un cheval qui a été conservé par cette méthode de plastination. Ce cheval est monté, bien sûr, par un, un corps qui, sait qu'elle lui-même, est conservé par plastination. Voilà, donc... Euh euh, cela nous amène, après cette, euh, cette introduction, où on a vu jusqu'à présent donc, la définition de l'anatomie, les différentes branches de l'anatomie, on a parlé un petit peu de l'histoire de l'anatomie et puis de la conservation et euh, des de, de, de, de, de, de, de différentes techniques d'étude de l'anatomie. Euh, on va maintenant aborder justement le déroulement de l'enseignement de l'anatomie. L'anatomie est une science tellement euh, grande, donc le volume horaire important, c'est tellement important qu'elle ne peut être enseignée qu'en plusieurs parties. On va donc en première année euh, aborder euh, l'anatomie 1 en premier partiel et l'anatomie 2 en deuxième partiel. Puis en deuxième année, on verra l'anatomie 3, c'est la neuroanatomie, et l'anatomie 4, c'est l'anatomie euh, tête et cou. Premier partiel, nous allons aborder l'anatomie 1, euh, où nous allons traiter l'anatomie de l'appareil locomoteur, l'anatomie de l'appareil respiratoire, l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire. L'enseignement se fera par des cours magistraux et par des enseignements dirigés. Avant d'aborder les généralités en anatomie, il faut savoir que L'anatomie est une matière qui pose beaucoup de problèmes pour l'étudiant. C'est d'ailleurs la, la bête noire de l'étudiant en médecine. C'est une matière qui reste parmi les plus difficiles. Pourquoi Parce qu'elle elle, elle contient beaucoup de vocabulaire nouveau, elle nécessite un effort de mémorisation considérable, et, et donc pour la réussir et bien la préparer, il faut respecter euh, certains conseils et il faut travailler d'une certaine manière et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine séance quelle est euh, la manière à adopter et quels sont les outils à avoir pour réussir en anatomie